Pierre Maillet, bonjour. Bonjour. Euh, comment euh, la commission des villes, pourquoi et comment as-tu été désigné rapporteur de cette commission Au plan d'avant, euh, il y avait eu une commission de l'équipement urbain pour faire des, des, des prévisions et des orientations, etc. Et là, c'est volontairement, la, de la volonté de Jacques Delors, qui était euh, directeur de, de service social du plan, qui s'était appliqué parce que le monde changeait par l'urbanisation et une telle transformation, ça devait être la commission des villes. Cette commission a été choisie en mettant un effectif très important de maires, une vingtaine, qui ont fait la loi dans la commission et qui ont mis de côté les traditionnels le classiques de la haute administration ou des hautes instances, du patronat, du, même des syndicats, etc. Donc c'est eux qui ont fait la loi. Et l'équipe de jeunes rapporteurs qui s'est constituée autour de moi, arrivée là inopinément et sans savoir pourquoi ils m'avaient choisi pour être le rapporteur général, une, une équipe de jeunes technocrates euh, frétillants dans les administrations, frétillants, je vais les dire, au lendemain de mai ans. Euh, il y avait Jean-Pierre Duport, ça dit quelque chose, Michel Cotten, euh, qui a été un grand expert de, de, de, des finances locales, Yves Cousquer, euh, Jean Frébeau, euh, je cite aussi Henri Donzet, animateur incomparable de tout ça, et je me trouve dans ce maelstrom, et à la limite, j'avais 3-4 ans de plus que les, les plus âgés de ces jeunes gens. Euh, ils me respectaient, mais moi, je ne comprenais rien à ce qui se passait. <rire> J'ai donc appris, d'une façon accélérée, à survivre dans cette ambiance post-68-art, où je, je ne réussissais pas à distinguer toutes les nuances euh, des divers... Euh, marxiste, révolutionnaire, de toutes espèces. De tout. Oui, oui, oui, dans cette catégorie de jeunes technocrates, il y avait de tout. Tu un fils de paysan, toi. Et alors moi, oui, moi qui venais de ma campagne, euh, je suis en effet fils de paysan d'un des territoires les plus... Les plus dé, dans la dérédiction la plus complète aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus personne, pratiquement, dans mon village natal, il n'y a plus personne. Euh, oui, j'étais surpris. Pourquoi Alors, j'ai eu la réponse euh, 30 ans après, hein, par une confidence d'Henri Danzet. On m'avait retenu sur un casting. Il ne fallait pas que je sois Narc, il ne fallait pas que je sois Expont, il ne fallait pas que je sois Parisien, il ne fallait pas que j'aie mis le pied en administration centrale. Je remplissais toutes ces fonction, Mais euh, c'était pas pour seul. une raison tout à fait positive. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé de positif. Vous répondez au casting. La commission, elle a fait quoi Eh bien, la commission a pris parti et a énoncé, mais alors ça, ça venait du, des tripes des élus, de ces élus maire. Il y avait le maire de Strasbourg qui était le, le ancien président du conseil, M. Plimlin, par exemple. Il y avait le maire de Tours, célèbre, qui était M. Royer. Et d'autres, plein d'autres, de toutes les couleurs. De toutes les couleurs. Il y avait même M. Valdec maire de Gennevilliers, qui représentait, si j'ose dire, le Parti communiste. Par contre, nous n'avions pas pu faire nommer M. Dubedou, qui était un maire euh, charismatique et euh, réputé de, euh, en avant sur tous les autres à Grenoble. Les maires se sont lâchés. Ils ont débattu fusion des communes, c'était la thèse de Royer, ou la thèse, euh, l'organisation de quelque chose comme des communautés urbaines. C'était la thèse de Pfim, pour euh, se faire comprendre. Et ils ont opté pour cette deuxième thèse, et c'est devenu notre... Euh, notre euh, proposition essentielle et c'était cette alliance de jeunes technos agités par euh, l'ambiance de mai 68 et de ses responsables qui avaient un, un vécu motivant ben, ça a fait un rapport qui est lisible aujourd'hui et qui n'a pas oublié grand-chose des problèmes d'aujourd'hui. Il dit quoi Eh bien, je vais citer la question des quartiers défavorisés, c'est-à-dire des, des cités euh, récemment construites sous le bannière des UP ou des choses comme ça. On l'évoquait déjà, le fait qu'il ne suffisait pas d'avoir des, des immeubles modernes pour remplacer les taudis, il fallait aussi que ce soit quelque part et que la vie puisse s'organiser décemment. Une approche euh, globale, donc. Une approche globale. Et on a à peu près fait le tour. Ça, les, les montées de l'environnement, l'urgence et le développement des euh, transports urbains, euh, le, la, la question foncière, euh, etc., etc. On a vu ça. Moi, c'est devenu pour moi ma feuille de route naturelle, si tu veux, d'appliquer, dans au long de la carrière qui, qui s'en est suivie, euh, ce que disaient ces orientations. Et j'étais notamment spécialement motivé par la question du pouvoir décentralisé, pouvant accueillir la, la, la, les pouvoirs décentralisés, c'est-à-dire le regroupement euh, des communes et leur coopération dans euh, quelque chose comme les communautés urbaines. Notre modèle, c'était ça.